Bonjour Nathalie. Bonjour Philippe. Comment vas-tu Ça va très bien en hein, ce début d'année. Ça, bah, ça va bien Ça va très très bien aussi. Euh, content de, de, de, de pouvoir aborder avec toi pour ce de, début 2023, Bah les, les, les changements. Il hein. euh, y, y a eu beaucoup de choses qui se sont produites en, en 2022. Puis il euh, y a encore des choses qui, qui se produisent qui vont se produire en 2023 concernant l'immigration. Alors, euh, déjà, première des choses, c'est qu'on peut dire quand même que 2022 a été euh, une année assez importante au niveau de l'immigration. Puis, ce n'est pas toi qui vas pouvoir nous dire le contraire, vu le nombre de dossiers que, que tu as été amené à gérer. On peut aussi envisager que 2023 soit une année très forte. Il euh, y a eu beaucoup de changements, un peu plus d'ouverture par rapport euh, euh, aussi bien au fédéral qu'au provincial, par rapport au, au recrutement à l'international. On sait aussi que la pénurie de main d'œuvre, malgré la situation économique euh, ben, on a toujours besoin de monde il n'y a, a pas un endroit il n'y a pas une industrie où on ne recherche pas du, du, des compétences alors euh, c'est sûr que c'est bon signe pour ceux qui vont nous regarder et qui sont des, des on va dire des, des candidats hein, ouverts ou en tout cas recherchant des opportunités pour, pour venir au, au québec j'ai envie de faire une petite aparté aussi c'est que oui le québec on vit une pénurie de main d'œuvre depuis déjà pas mal de temps et on sait qu'on a encore une dizaine d'années, mais de plus en plus de pays aussi vivent une pénurie de main-d'oeuvre. Mmh. Euh, je parlais cette semaine avec euh, une entreprise en France qui euh, souffre énormément dans plein de secteurs, euh, tout ce qui est lié au services, un peu comme au Québec, euh, préposé aux bénéficiaires, personnel de hôtellerie, de restauration. Puis dans plein de métiers aussi, euh, ils commencent à, à, à aller eux-mêmes recruter à l'international. Donc, euh, il va y avoir des, des belles perspectives aussi, mais aussi une compétition entre les pays. Hein. Le Québec va être en compétition avec la France, alors que souvent, ils allaient chercher des, des, des, on allait chercher des candidats, enfin, beaucoup de candidats en France. La Belgique, euh, la Suisse aussi. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même euh, vraiment une évolution du marché du travail au niveau international. Il y a de la, il y a de la demande. Euh, mais alors, à quoi on va pouvoir s'attendre euh, au niveau de l'immigration en, en, en 2023, Nathalie J'ai hâte que tu nous parles de, de, des différentes choses. Alors, première des choses, euh, il y a eu un changement très récent, hein, euh, Nathalie, c'est que alors moi, j'avais déjà du mal à, à m'habituer avec les, le, les codes CNP et l'immigration. Donc, ce qui fait que selon certains codes, il y avait euh, la possibilité pour les, les, les candidats de devenir en famille ou pas. Et puis là, ça a encore changé. En fait, les, les, les codes CNP sont passés de, de code euh, zéro à euh, là. Donc, parle-nous de ça un petit peu. Oui, effectivement. Ben, pour ceux qui commencent, premièrement, le code CMP, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est la, la, la, la classification nationale des professions. Euh, c euh, il s'agit de, de, de, de, de... Quand on choisit euh, un métier, alors, pour voir les, les critères euh, d'immigration au Canada, mais il faut à, aller euh, voir notre métier. Euh, C'est quoi les critères? Alors, il existe une liste de, qui, qui, qui s'appelle la CNP. Euh, elle, elle est remise. Euh, souvent, elle est remaniée à peu près aux dix ans, mais euh, depuis dix ans, elle a été remaniée deux fois. Ok, Alors, on a eu 2016, puis là, on a une nouvelle classification qui, qui, qui, euh, qui s'appelle la CMP 2021, même si on est en 2023. Alors, euh, c'est comme ça. Alors, l'ancienne CMP 2016, euh, elle consistait en quatre chiffres. Euh, et puis, euh, elle, elle, elle était classée là, de type 0 A, B, C, D. Ça veut dire que... Euh, si on prend un exemple, le zéro, c'était euh, tous les gens qui avaient, qui devaient avoir un, un bac à l'université, puis qui, qui, qui, euh, qui avaient des, des, des positions supérieures, par exemple, là, des gestionnaires, si on peut dire. Des ingénieurs, des médecins. Euh, alors, ça prenait des grands niveaux d'université. Euh, puis le D, ben, ça prend, si je vais à la plus basse, l'idée, ben, c'était des métiers où on n'a pas besoin d'avoir de. Alors, tout ça a changé euh, parce que je crois que la, la, la CNP 2016, elle, elle avait un côté, là, du côté des compétences puis de la formation, là, il y avait un petit point d'interrogation encore. Alors, ils l'ont remanié puis ils l'ont divisé en sept classes. Et maintenant, on ne dira plus type 0, A, B, C, D. On va dire faire 1, 2, 3, 4, 5. Okay, puis le but de ça, c'était de tenir compte euh, des de, de, de, de, de formations, des études, de, de l'expérience, des responsabilités de, de, de, de chacune des professions, puis de tenir compte aussi des formations euh, que les candidats ont à l'extérieur du Canada. Là. Ok, alors ils ont, ils ont élargi ça. Ils, ont, ils se trouvent avoir euh, mis une classe de plus, si on peut dire. Avant, il y avait quatre classes, A, B, C, Maintenant, il y a cinq classes. Alors, ils ont fait comme une classe « between », la, la numéro 3, le frère 3. Alors, ça a été ça, le but là, de, la, du remaniement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, que c'est premièrement ce remaniement-là, c'est cinq chiffres maintenant, au lieu de quatre chiffres. Alors, si je prends l'exemple, je vais vous dire un soudeur euh, qui était 72-37, exemple, dans l'ancien code CMP. Bien, euh, là, je ne la sais pas par cœur, mais euh, le soudard va avoir cinq numéros. OK? OK. Alors, c'est important que quand on va euh, voir les spécifications de la CNP, bien prendre la bonne. OK. Alors, pour vous allez voir la CMP 2021. OK. Alors, ça, c'est très, très, très important. Là. Alors, ça, c'est une bonne chose. Euh, C'est une bonne chose parce qu'il y a des métiers qui sont, ils ont comme ont étant donné qui sont arrivés dans le Faire 3, euh, avant ils étaient considérés comme C, euh, puis là ils sont dans le Faire 3, puis dans le Faire 3, ben, ça amène euh, à des, des, euh, des, euh, des avantages euh, comme par exemple, euh, je, je voudrais donner à la, votre époux ou votre épouse ou votre conjoint ou conjointe de fait, ben, si on fait partie du Faire 3 mais elle va pouvoir venir sur un permis de travail ouvert. Alors, dans le fond, le remaniement, c'est très, très positif. Ok. Parfait. C'est sûr que je me mets à la place de certains chefs d'entreprise, parce que, hein, on le sait, au Québec, de plus en plus d'entreprises, avant, c'était plutôt les grosses qui allaient recruter à l'International, de plus en plus de petites maintenant ou de moyennes, on va, on va dire ça comme ça. Donc, des entreprises, on va dire aux alentours de 50 salariés, vont, vont recruter les, les ressources qui leur manquent à l'International. Donc, déjà qu'ils avaient du mal, avec les codes CNP, alors là, en plus, euh, qui commencent à peine à, à, à s'y retrouver là-dedans, là, là qu'on change pour passer à, à des codes FAIR et, et autres. Donc, euh, je comprends que euh, ça va être un peu plus complet. Euh, on voit aussi, par contre, il y a une amélioration, c'est qu'il y a de plus en plus de métiers où les, les candidats à l'immigration peuvent venir avec leur famille. Donc, ça, c'est quand même un avantage, hein, ce qui n'était pas toujours le cas. Euh, je sais aussi qu'il y a une annexe qui est, qui est obligatoire aujourd'hui, qui a été ajoutée euh, justement au dossier lorsqu'on dépose un EIMT. Donc, peut-être un rappel aussi, qu'est-ce que l'EIMT pour ceux qui nous écoutent, les entreprises qui disent, bon, OK, ils parlent d'EIMT, mais c'est quoi exactement oui, effectivement, effectivement, ça c'est un autre, un autre changement qui a eu lieu euh, à l'automne 2022 au sujet de, des demandes de IMT. Euh, IMT, qu'est-ce que ça veut dire? Étude d'impact sur le marché du travail. C'est un document que l'employeur doit recevoir de Service Canada euh, pour pouvoir euh, recruter des travailleurs à l'étranger. Okay? Alors, ça, ça, ça prend cette lettre-là. Euh, positive euh, qui donne l'autorisation à l'employeur de continuer ses démarches de, de recrutement. Et si je mets du parallèle, ici au Québec, un employeur au Québec doit aussi avoir euh, l'autorisation du MIFI, euh, puis euh, doit aussi avoir, euh, recevoir le, le certificat d'acceptation du Québec pour le travailleur. Alors, euh, c'est ça, une étude d'impact sur le marché du travail. Euh, L'Étude d'impact sur le marché du travail fait partie du programme des travailleurs étrangers euh, qui euh, requiert beaucoup de critères à respecter et dont des obligations euh, pour le travailleur, mais aussi euh, pour l'employeur. Puis ces obligations-là euh, étaient, euh, étaient plutôt sur euh, les sites, le site Internet de Service Canada, ok, pour expliquer quelles étaient les obligations. Maintenant, ils ont mis un addenda, si on peut dire, euh, ils ont rajouté euh, des nouvelles choses dans l'étude d'impact sur le marché du travail. Et euh, à la fin, de, dans, dans les dernières pages du formulaire, on peut voir les, toutes les obligations euh, de l'employeur. Alors, quand il signe l'étude d'impact sur le marché du travail, ben, il a lu les obligations puis il signe aussi pour les obligations, ok. Euh, Alors, quelles euh, sont ces obligations en fait? Oui, entre autres, je ne vous les nommerai pas tous, mais euh, une première obligation qui n'était pas dit avant, euh, c'est que l'employeur doit accompagner le travailleur dans, dans sa démarche de logement convenable et, et, et abordable. OK? Puis, quand on parle d'accompagner le, le, le travailleur, c'est peu importe euh, la profession ou le niveau salaire. OK? Il se doit d'aider le travailleur à trouver un logement. C'est bien normal, le travailleur qui est, qui, qui, qui est à l'extérieur du pays, c'est difficile de faire ces démarches-là. Alors, ça, c'est une des obligations, puis il le signe. Ce qui veut dire que quand si un inspecteur euh, euh, viendrait inspecter euh, l'employeur, ben, il pourrait demander euh, qu'est-ce que vous avez fait comme effort pour retrouver euh, un logement pour vos travailleurs, par exemple. OK? Euh, un autre, une autre euh, obligation. Qui, qui, qui est maintenant peut-être nouvelle aussi pour une catégorie, mais l'employeur doit payer les frais d'une assurance maladie privée qui couvre les frais médicaux urgents pendant la carence de la RAMQ. Le travailleur, quand il arrive ici, il, on a à peu près une carence de 90 jours là, avant d'avoir la carte d'assurance maladie. Entre temps, il faut qu'il soit assuré en cas où il arrive des urgences médicales. Alors, avant, L'employeur n'était pas obligé de payer pour euh, tout ce qui était haut euh, salaire, n'était pas obligé de payer cette assurance-là, puis il n'était pas obligé de payer aussi pour le traitement simplifié. Maintenant, peu importe le programme, il faut qu'il euh, qu paye l'assurance autant pour le haut salaire que le bas salaire, que le traitement, le traitement simplifié. Ça, c'est nouveau. OK? Et puis, si, si vous avez une inspection, l'inspecteur va demander les preuves. Puis on est d'accord, hein, quand on parle de payer, il euh, ne faut pas refacturer par la suite auprès de l'employé. Hein. On, est, on est bien d'accord là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu que l'entreprise prend à sa charge et qu'elle dit bah, « ce n'est pas grave, de toute façon, je vais le refacturer sur le long terme à notre employé ». C'est vraiment à la charge de l'entreprise. C'est vraiment à la charge de l'entreprise. Il n'a pas le droit de le, de le recharger, effectivement. Euh, un autre, euh, une autre obligation qu'on savait, mais qui n'était pas inscrite dans le IMT, ben, il, euh, il faut fournir euh, le petit. Euh, il y a un petit euh, pamphlet euh, qui a été fait euh, par le gouvernement du Canada, là, euh, qui s'intitule Vos droits sont protégés. Ben, il faut le fournir hein, aux travailleurs euh, lorsqu'ils arrivent. Il faut mettre ce pamphlet-là à disposition à des travailleurs en tout temps, par exemple dans la cafétéria ou dans les babillards. Euh, Est-ce que, est que des employeurs ne savaient pas avant? OK? Parce que c'était écrit juste sur le site Internet. Alors maintenant, c'est dans le IMT. Euh, donc, l'employeur le, le, le signe pour ça. Alors, il se doit euh, de donner accès euh, à ce petit pamphlet-là. Euh, l'employeur doit fournir un contrat de travail signé au plus tard le premier jour de son travail le premier jour de travail du travailleur. C'est important, ça. Euh, le, le, le travailleur qui arrive ici, là, il se doit d'avoir son contrat de travail signé avec ses conditions euh, établies dans, dans le contrat. On doit le fournir au travailleur. Ça, c'est très, très important. Et, et, et ça, Nathalie, juste à, à titre d'information, ce n'était pas le cas avant ou c'était déjà le cas? Ça eh, toujours été le cas, mais je, je vous dirais que si, euh, ils ont, euh, si les Services Canada ont mis ça dans le IMT, c'est parce qu'ils ont vu des cas où ce n'était pas le cas. <rire> OK, parfait. Ou un contrat de travail a été fourni, puis là, il a été changé, rendu ici. OK, parce qu'il ne faut pas changer les contrats de travail. Moi, si je fais une un demande d'études d'impact sur le marché du travail, puis euh, euh, quand le travailleur arrive ici, euh, je lui donne un nouveau contrat et avec les conditions différentes, on n'a pas le droit de faire ça. Okay. Um... Le, ce que tu disais, je reprends, je reprends un petit peu ce que tu disais, Philippe, là, au sujet de, de faire payer des frais euh, ou recharger des frais aux travailleurs. Euh, si je vous donne juste l'exemple des frais de recrutement, euh, l'employeur il n'a pas le droit de recharger des frais de recrutement aux travailleurs, que ce soit direct ou indirect. Ok. Et là, je vais m'expliquer. Parce qu'il faut que ça soit clair. Quand le travailleur se fait recruter, euh, on a, euh, il n'a pas de frais de recrutement à payer. Au Canada, c'est la loi, c'est l'employeur qui doit payer les frais de recrutement. Ok Si euh, l'employeur utilise des services à l'extérieur du Canada d'un recruteur, supposons un bureau, euh, un bureau euh, au Costa Rica, exemple. Euh, alors, ce bureau-là, qui est un recruteur indirect, n'a pas le droit de charger des frais de recrutement aux travailleurs. OK? Alors, s'il y a des travailleurs qui m'écoutent... Oh. Puis, puis j'ai envie de dire, parce qu'on le sait, ça, on l'entend régulièrement et puis malheureusement, j'ai envie, comme il y a de plus en plus de recrutement international, il y a de plus en plus d'entreprises ou d'organisations qui, qui vont facturer ça. Puis des fois, c'est des frais. Par exemple, ils vont passer ça sous des frais de dossier pour que votre dossier soit pris en charge ou pris en compte dans, dans le processus de recrutement. Vous avez des frais de dossier. Puis des fois, ce n'est pas des frais de dossier qui sont énormes, mais c'est quand même des frais. Puis ça, c'est illégal. On est d'accord hein. Ça, c'est illégal, on est d'accord. Et l'employeur doit s'assurer que s'il y a un bureau euh, indirect, là, un bureau de recrutement au Costa Rica, par exemple, euh, il faut, faut qu'il s'assure aussi que ce bureau-là ne charge pas des frais, euh, car si c'est découvert, c'est l'employeur qui va être responsable. C'est lui qui va avoir la, la tape sur les mains, autrement dit. Alors, c'est lui qui, qui doit vérifier auprès de ses travailleurs s'ils ont payé des frais de recrutement. Bon, en tout cas, ça, c'est est déjà... Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui ont changé? Parce que je voudrais aussi qu'on parle euh, comment oui. rapidement, euh, des, des... parce que le temps euh, file. Tout ce qui est traitement simplifié, il y a eu aussi des changements? Oui, effectivement. Euh, ben, euh, maintenant, on, on fait du traitement simplifié au salaire. puis On fait du traitement simplifié bas salaire. Euh, c'est nouveau. Euh, avant, on avait juste un, un formulaire pour le traitement simplifié. Maintenant, il y, y a deux formulaires différents. Euh, et, Jusqu'à euh, 31 décembre 2023, tout ce qui est bas salaire, euh, on a, euh, on, on, dans le traitement simplifié, on n'est euh, euh, euh, pas soumis à la limite, OK? Euh, mais il se pourrait qu'à partir du 31 décembre 2023, ils nous reviennent avec des limites. Et c'est pour ça qu'ils ont fait la distinction entre les deux, entre le haut et le bas salaire. OK? Fait, il, il nous, la, la nouvelle norme dit euh, euh, que euh, peut-être qu'à partir de 2023, ils pourraient nous revenir avec la limite. Encore là, okay. ça, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont mis les, les, ils ont mis en, les, ils ont distingué le haut et le à salaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. OK? Ça, okay. c'est euh, un premier changement du côté du traitement simplifié aussi euh, avant. Euh, l'employeur n'avait pas à payer le, les frais de transport et les retours euh, du travailleur dans le traitement simplifié tout court, alors peu importe, peu importe si c'était du bas ou du haut salaire. Maintenant, euh, le bas salaire, tout ce qui est traitement simplifié, bas salaire, l'employeur euh, se doit, il est obligé de payer les frais de transport et les retours. Puis quand on, parce que on parle des, des frais de transport aller-retour, mais la plupart des, des, des candidats qui arrivent même avec des visas temporaires, ce qu'ils veulent, c'est une permanence, donc ils ne veulent pas retourner. Euh, <rire> ça, ça implique quoi en fait Parce que qu'est-ce qu'ils doivent réellement payer si le fait est que l'employé ne veut pas repartir enfin, est-ce que tu comprends ma question? Oui, c'est une bonne question, euh, très bonne question. Alors, alors la façon qu'on procède, c'est que l'employeur le, le, va payer les frais pour, pour faire venir le travailleur. C'est sûr que si le travailleur il, il a un permis de travail 24 ben, mois, il n'achètera pas un billet de retour tout de suite. OK? Alors, si dans 24 ben, mois, le travailleur euh, euh, renouvelle avec l'employeur, renouvelle le permis de travail, alors ça, ça, ça continue. Ok, Si le, le, le travailleur décide de, de qu'il n'aime pas l'emploi, exemple, il décide de retourner dans son pays, à ce moment-là, l'employeur le, est obligé de payer le billet pour le retour dans le pays. OK, je comprends. Si le travailleur décide de changer d'employeur, par exemple, il va travailler pour quelqu'un d'autre, à ce moment-là, l'employeur le, le, qui l'a fait venir en premier n'est pas obligé de payer le frais de retour parce qu'il ne retourne pas dans son pays, il s'en va travailler euh, chez un autre employeur, par exemple. OK, je comprends. OK. Euh, il y a eu aussi des changements euh, en lien avec les permis de travail euh, ouverts pour les familles. Hein. Oui, c'est des beaux changements. Ça, c on était contents de, de, de, de voir ça, puis les, surtout que les travailleurs vont, vont être contents de, de voir ça. Actuellement, euh, actuellement, avec la nouvelle CNP, ok, avec les Faire 1 à, à 5, les travailleurs qui, sont, on, qui se situent dans la, dans la catégorie Faire 1 à 3 peuvent faire venir, exemple, leur époux euh, ou leur conjoint de fait sur un permis de travail ouvert. Euh, par contre, ceux qui sont dans Faire 4, Faire 5, ils ne peuvent pas. Ça, c'est en ce moment. Là, euh, on va, euh, le gouvernement a décidé de procéder à des changements. Et puis, la, la bonne nouvelle là-dedans, là, ça va se faire en trois étapes. Euh, donc, à partir de, de, du 30 janvier de il okay? va y avoir toutes les professions de Faire 1 à 5 au salaire. Au salaire, salaire, c'est un taux horaire de 25 et plus. Ils vont avoir, euh, les conjoints vont avoir accès à un permis de travail ouvert. Hey, ça, c'est extraordinaire. Ça, ça c'est vraiment une l'opportunité. opportunité. Toutes les professions, okay, peu importe le faire, mais il faut que ce soit le haut salaire. Ça, c'est l'étape 1. Euh, l'étape 2, qui va venir plus tard en 2023, euh, va s'appliquer à les bas salaires. OK? Alors, après l'étape 2, dans le fond, là, toutes les professions, peu importe le salaire, vont euh, pouvoir euh, faire faire des permis de travail pour leurs conjoints et pour leurs enfants aussi, pour ceux qui ont en âge de travailler là, aussi. Alors, ça, c'est une nouvelle extraordinaire. L'étape 3 viendra euh, plus tard, c'est pour le, tout ce qui est agricole. Euh, mais ce qui, là je... aussi, va changer grandement les choses parce que le domaine agricole. Ça va, ça va enlever le, le côté de séparer les familles. Parce que c'est ce qui était plus, le plus difficile la personne qui venait ici sur un permis qui, qui lui qui lui donnait pas le droit de, de, de que son conjoint l'accompagne sur un permis de travail ouvert mais elle, parfois ben, le, le conjoint était encore dans le pays la personne est ici c'est très très très difficile d'être séparée alors c'est c'est euh, ce changement là elle, elle était euh, probablement pour réunir les familles premièrement et deuxièmement la, la, les employeurs l'ont demandé aussi en tout cas, c'est tout ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Euh, bon, on, on sait aussi que le, le marché de l'emploi au Québec euh, ne fait que, que, dire, que souffrir parce que c'est la réalité. Dire, toutes les entreprises souffrent de, de main d'oeuvre, mais ça veut dire qu'on s'ouvre aussi à de plus en plus de, de, de gens arrivant de l'extérieur. Euh, et puis, euh, bah, en fait de pouvoir aussi les fidéliser, parce que c'était aussi un des enjeux, hein, faire venir mmh. des gens, mais si, euh, si les gens ne pouvaient pas venir avec leur famille, nous on l'a vu, il hein, y a des dossiers où les gens étaient, euh, bah, au dernier moment, ils se disait bah, si moi je ne peux pas venir avec ma conjointe, euh, ma femme, mes enfants, bah, c'est sûr que je ne viendrai pas. Donc là, on, on va vraiment ouvrir la possibilité à ce qu'il y ait plus de candidats euh, qui acceptent ou de candidates qui acceptent de venir euh, avec leur conjointe euh, s'installer au, au Québec de façon euh, durable. C'est sûr, ce ne sera plus une excuse. Ça ne va je... les gens heureux. Euh, une question comme ça qui me vient, je vois que le, le temps euh, file, euh, on le disait tout à l'heure, j'ai commencé par ça, en 2022, il y a eu beaucoup, beaucoup de recrutements. Euh, je sais que toi, tu as eu beaucoup de dossiers à gérer, on, on travaille ensemble sur des dossiers, donc je sais que tu en as eu beaucoup. Euh, comment tu vois euh, 2023, euh, parce que tu as aussi accès à, à plein d'autres entreprises, tu, tu vois le marché, euh, tu es aussi euh, une professionnelle, donc euh, avec euh, d'autres consultantes en, en, en immigration Comment vous voyez l'année 2023? Ben moi, je la vois positive. Euh, on parle, euh, on parle euh, aux nouvelles, on parle de récession, tout ça. Mais moi, à date, euh, je, je vois peu d'entreprises de, de, euh, euh, impactées encore pour la récession. Alors, euh, moi, de mon côté, ça n'a pas ralenti le rythme euh, de, des demandes d'immigration puis des demandes de la part des employeurs du tout. Là. Alors, je vois ça comme positif, très, très. Mais tu sais, Philippe, on a la chance quand, quand même euh, au Québec d'être à côté euh, d'un grand, grand pays qui s'appelle les États-Unis. Et puis, euh, moi, je dis toujours que les Américains, c'est notre onzième province, on pourrait dire, là, euh, notre dollar canadien. Euh, euh, le fait d'être proche de grandes villes comme Boston, euh, puis l'Est, autrement dit l'Est des États-Unis, euh, nous, euh, nous avantage beaucoup, beaucoup là, en ce qui a trait là, à des demandes. Les euh, entreprises euh, y ont beaucoup de contrats avec les Américains, alors c'est très, très, très positif pour nous. C'est très positif pour les gens qui veulent venir s'installer au Québec aussi. Là. C'est sûr que j'ai envie de partager un message peut-être aux candidats qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, c'est qu'il euh, y en a qui vont dire « Bah, mais moi, je trouve pas j'arrive pas à trouver d'emploi ». Mais c'est n'est pas aussi simple que ça, il faut il faut que l'entreprise veuille s'engager. Il, faut... il y a tout un processus, puis euh, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas sauté le pas hein, de recruter à l'international. On sait qu'en 2022, il y en a eu beaucoup qui ont fait leur premier recrutement à l'international. En 2023, il y en aura encore beaucoup. Euh, mais donc, c'est vrai que ça peut des fois un peu prendre du temps. Puis quand les gens nous entendent « bah, là, je ne comprends pas, vous me dites qu'il y a plein d'emplois. Je... » Je, je postule à des emplois, puis je suis pas retenu, ben c'est vrai que ça peut, ça, ça, ça peut demander des fois un peu de temps. Euh, mais de toute façon, j'ai envie de dire, c'est quand même toujours plus court de passer par une entreprise, et donc d'avoir un, un visa fermé et de venir travailler, que de se lancer dans une procédure individuelle euh, qui peut prendre euh, aujourd'hui 5, 6 ans, 7 ans. Euh, euh, moi, il y, a, il y a 11 ans, ça m'a pris déjà 2 ans, et, et, et je comprends qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus long, quoi. Oui, oui. Puis, euh, euh, euh, supposons que des gens décident de passer par la résidence permanente euh, au Québec. On a deux programmes. Euh, on a beaucoup de travailleurs étrangers qui rentrent ici au Québec. Alors, il, il faut se dire qu'ils vont, le, le, le Québec va toujours prioriser les gens qui sont déjà ici euh, dans leur demande de résidence permanente parce qu'ils sont déjà ici, ils sont déjà intégrés, ils connaissent le Québec, ils apprennent le français. Alors, euh, moi, je dis souvent que c'est plus facile d'y aller par un, un permis de travail, effectivement. Alors, une question qui, qui nous a été posée là, c'est est-ce que les délais euh, en 2023, on pourrait envisager, imaginer, qu'ils seront plus courts qu'en 2022? Et parce que justement, euh, il y a de plus en plus de demandes. Est-ce qu'on est qu peut envisager que ce soit plus court? Ben, ben, euh, oui et non. Euh, euh, du côté des, des, des études d'impact sur le marché du travail, là, on les a euh, dans quatre semaines à peu près. C'est très, très rapide. Ils ont euh, embauché des, euh, des nouveaux agents euh, et puis ils travaillent bien. Euh, je suis même surprise de, de voir des, des décisions arriver là, euh, dans, sur mon portail. Alors, je, je vous dis oui. Du côté des études d'impact sur le marché du travail, du côté des migrations Canada, euh, c'est un autre, euh, je pense que c'est un autre combat. Euh, c'est difficile à dire aussi, ça dépend du bureau des visas, euh, d'où les, les travailleurs demandent. Oui, il y a des pays qui, euh, qui ont plus de demandes, des pays qui ont moins de demandes, il y a des pays qui travaillent mieux que d'autres. Alors, euh, euh, pour répondre à la question des permis de travail, c'est plus difficile pour moi de répondre à cette question-là. Puis euh, là, je vois que le, le temps file. Peut-être une, une dernière ou une avant-dernière question, c'est une euh, question concernant euh, le français. On sait que le Québec euh, tend aujourd'hui à, à avoir une immigration assez ciblée sur des francophones. Euh, c'est quoi l'impact, justement, de, de, de, de, si on n'est pas francophone? Euh, l'impact, si on n'est pas francophone, euh, c'est... Euh... Ça n'empêche pas de venir euh, au Québec et de demander euh, des permis de travail. OK? Parce que lorsqu'on demande des permis de travail, on n'est pas on obligé de passer des tests de langue. Ça dépend de la profession. OK? Quand on parle de, de, de français au Québec, c'est surtout, euh, on parle souvent de, du programme de résidence permanentes. Okay, l'apprentissage la, la, la, français, parce que c'est obligatoire de ce côté-là. On, on ils ont des critères à respecter, et par exemple, des, des niveaux euh, élevés, là, comme 7 Et puis, euh, c'est plutôt ce côté-là euh, qu'on parle. Euh, si, si vous voulez euh, venir travailler au Québec et euh, vous parler français ou anglais, il euh, n'y a personne qui va vous refuser, euh, sauf si... Euh, Supposons que, sauf si euh, vous devez euh, interagir avec, euh, je vous donne un exemple, euh, dans un hôpital où, où -ce que les patients parlent juste français, alors si vous parlez juste anglais, ça va, vous allez peut-être avoir un petit euh, un, un, plus de difficultés à prouver que vous êtes capable de répondre aux patients. Mais euh, du côté des permis de travail, moi je dis que ce n'est pas grave. Euh, cependant, lorsque les gens arrivent ici... Euh, à ce moment-là, s'ils veulent accéder à la résidence permanente, il faut qu'ils débutent leur francisation. Ok, parfait. Ben, en fait, euh, oui, oui, je pense que c'est clair. Je crois qu'il y a une question, c'est euh, pourquoi le, le test de français euh, est obligatoire, même si j'ai six années d'études universitaires en français bah, c'est parce que c'est comme ça. J'ai envie de répondre, Nathalie, je sais pas, mais c'est parce qu'il y a, y a une obligation. Puis, souvent, les gens disent bah, « je suis français, pourquoi on me fait passer un test de français bah, ?» c'est parce qu'il y a des gens qui sont français, mais qui ne parlent pas forcément bien le français, voire pas du tout. Euh, ça peut pas être surprenant, mais c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, il bah, y a un test pour tout le monde, qu'on soit français ou pas, il y a un test de français. Quoi. Euh... Nathalie, est-ce qu'il y a une recommandation que tu auras envie de faire aux entreprises qui, cette année, vont se lancer dans le recrutement international pour une première fois Ce serait quoi t -t ta recommandation euh, pour un chef d'entreprise qui nous écoute ou une personne des ressources humaines qui se dit Allez, cette année, on, a, on vit tellement une pénurie de main-d'œuvre qu'on lance dans le recrutement l'international C'est quoi ta. Moi, je vous en fait, dirais, là-dedans, ouais. il y a l'étape du recrutement, puis il y a l'étape de l'immigration. Alors, du côté du recrutement, de euh, faire accompagner euh, par un recruteur, euh, puis pour plusieurs raisons. Euh, puis, je ne dis pas ça pour, euh, pour renchérir euh, euh, Philippe, c'est parce que euh, vous avez besoin de professionnels pour aller voir toutes les subtilités d'un CV, d'une formation, la connaissance des pays, euh, les... les euh, toute la, aller voir les références. Je sais que les employeurs n'ont pas, ont pas le temps de faire ça. Et on parle de compétences aussi. Est-ce que, est que les travailleurs ont les compétences nécessaires? Puis aussi, en entrevue, un recruteur qui est habitué de recruter va, va, va, va savoir reconnaître les subtilités en arrière des réponses de, de, de, de, des candidats. Ça, c'est la première chose. Puis La deuxième chose, si vous n'avez jamais fait d'immigration, vous pouvez vous perdre là, facilement puis vous promener dans, le, dans les sites Internet, faire des erreurs ou des choses de même. Alors, au moins pour une première fois, vous faire accompagner par un spécialiste en immigration. Et euh, je tiens juste à, à faire un complément à ce que tu viens de dire, Nathalie. Euh, c'est sûr que quand vous faites affaire, que ce soit avec, avec nous ou avec d'autres ou n'importe, ou avec Nathalie pour l'immigration, Allez, à chaque fois, vérifier que l'entreprise, l'organisation avec laquelle vous travaillez, eh bien, c'est permis à jour pour recruter parce qu'il euh, y a tout, il y a tout dans cette industrie. Donc, faites, euh, faites vraiment attention. Et euh, dernier message que moi, j'ai envie de passer aussi au niveau des, des, des entreprises, il y a énormément de gens compétents à l'international, de francophones, ayant euh, des, très bons, euh, des très bons niveaux d'études, de, de, des très bons niveaux d'expérience, euh, avec des vrais projets, soit individuels, soit familiales, pour venir s'installer. Euh, toutes les entreprises qui ont recruté euh, ou qui recrutent depuis des années, pourraient vous le dire, euh, c'est un, un investissement. Et encore, qu'aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment très abordable. En tout cas, il est aussi abordable que recruter quelqu'un au Québec. Euh, mais ça nous permet, ou en tout cas, ça permet aux entreprises d'avoir des, des ressources compétentes, qualifiées euh, et engagées. Hein, parce qu'en en règle générale, il, il y a eu une étude, c'était en 2021, je crois, qui, qui démontrait qu'il euh, y avait beaucoup de reconnaissance pour euh, l'entreprise qui faisait venir un, un, comment, un immigrant, donc qui donnait la possibilité à un immigrant de, de, de venir s'installer au Québec. Il y avait énormément de reconnaissance de la part de, de, de l'immigrant versus l'employeur qu'il venait d'avoir. Donc, euh, j'ai envie de dire... N'ayez pas peur, lancez-vous, -vous. Euh, c'est rare qu'on soit, qu soit déçu. En tout cas, nous, on n'a on on a quand même pas de clients qui nous disent aujourd'hui, « je regrette d'avoir fait ouais. ». La preuve, c'est que les entreprises continuent, euh, augmentent. Hein. Souvent, on commence une, une première année, on se dit « je recrute une personne, puis après une deuxième, puis ainsi de suite ». Puis, il ne faut pas se mentir, on fait quand même face à une pénurie de main-d'œuvre qui va perdurer. Hein. On, on dit qu'il y a 10 ans de, de, de pénurie de main-d'œuvre, du fait de la démographie euh, du, du, du Québec. Donc, je pense que les, les, les entreprises ont tout intérêt à s'y mettre maintenant. Je ne dis pas qu'il faut courir, euh, mais la, la réalité, c'est que le recrutement l'international, à part quelques exceptions comme les jeunes professionnels, ça prend un certain temps. Euh, donc, ce n'est pas parce que demain, on se lance dans l'entreprise international, qu'après-demain, on a sa ressource. Hein, dans... bon, oui, il y a des exceptions. On en a eu en 2022. On a eu des gens qui sont arrivés au bout d'un mois et demi, deux mois avec des, des visas jeunes professionnels. Mais la plupart du temps, c'est 7, 8 mois ou, ou 12 mois dans certains cas maximum, selon les, les comme tu disais, les bureaux de visa des, des pays concernés oui. et puis du délai qu'ils allaient prendre. Donc, ce n'est pas parce que vous lancez aujourd'hui que demain, euh, vous allez avoir à, à, à intégrer quelqu'un. Ça, ça prend un peu de temps quand même. Quoi. Effectivement. Nathalie, il, et on est déjà arrivé à notre temps, il est 13h32, on avait dit une demi-heure, on, on essaye de, de respecter euh, auprès des, des gens qui, qui nous suivent et qui nous, qui, qui nous écoutent. En tout cas, Nathalie, merci beaucoup pour ton temps. Euh, merci aussi pour tous tes conseils et, et cette mise à jour un peu des, des changements des début 2023. Donc, euh, on se reparle très bientôt. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre. Si vous voulez qu'on aborde des sujets aussi avec Nathalie, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. À le prochain live, on aura l'occasion de, de reparler de, de, de ça. Puis, on reparlera aussi prochainement euh, des, des missions de recrutement euh, en France euh, parce que, ben, comme je disais, euh, la France aujourd'hui a de plus en plus besoin aussi de recruter des, des, des, des professionnels. Donc, ben, il y a des opportunités au Québec. Il y en a en France, il y en a en Belgique. Il y en a un peu partout, donc euh, ceux qui nous écoutent, euh, Gardez ça en mémoire. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, tout le monde.